Bonjour, Carole. Comment vous allez? Bonjour à mon goût. Euh, bonjour, Gloria. Bonjour frédéric vous connaissez que j'ai le même dialogue tous les jours j'ai le même le même refrain et je vous parlerai toujours et toujours de votre vision et de vos rêves. Je peux dire, dans les trois dernières semaines, j'ai été confrontée euh, à des situations où j'ai dû guider des gens qui sont sous ma responsabilité. Et euh, je me suis rendu compte que, sans le vouloir ou sans le savoir, je conseillais à cette sont là de faire ce que tout le monde leur demande de faire. Vous connaissez le cliché, non Merci. Bon, merci. Euh, bon réveil, euh, Karim. Bonjour Nafissa. Bonjour Marie. Bonjour euh, Franck. Jules, bonjour. Supposons tu as ton enfant. Tu dis à ton enfant tous les jours va à l'école. Va à l'école. Et tout ce que tu vois pour cet enfant, c'est seulement qu'il obtienne le bac. Et tu ne sais pas que toi tu as fait le bac. Ton bac est où tu as fait le bac, non? Sans le savoir, je me suis rendu compte que, en tant que parent, si vous ne faites pas attention, les gens que vous êtes en train de guider ou d'être mentor pour ces personnes, vous allez euh, les pousser à commettre les mêmes erreurs que vous avez commises. Et je me suis rendu compte que si moi j'étais ma propre mère, ou j'étais ma propre tata, qu'est-ce que je dirais à la personne? Et je me suis rendu compte qu'on ne nous donne pas assez, malheureusement on ne nous donne pas assez de... On n'a pas assez confiance en nous, on ne nous enseigne pas à avoir confiance en nos rêves, ce qui fait qu'on a très souvent... Euh, parce que ces personnes ont peur hein. La personne a peur que tu souffres Ok, quand tu vois peut-être tes enfants, non Quand tu penses au futur de ton enfant Tu ne veux pas que ton enfant galère 15 ans peut-être Parce que ton enfant veut devenir chanteuse ou danseuse Tu te dis non, si elle galère 15 ans avant que ça donne Non, elle devient médecin Elle, devient, elle fait sa petite licence on a, on, on, Puisque nous, on ne nous a pas encouragés à suivre nos rêves On n'encourage pas d'autres personnes à suivre leurs rêves et beaucoup d'entre nous, on pense que c'est déjà tard pour nos rêves. Malheureusement. Peut-être que tu as 35 ans, tu as 40 ans, ta première fille a 15 ans. Tu te dis que c'est fini pour toi. Sans le savoir. Hein? Oui. Et... C'est juste des réflexions, Moi, je réfléchis beaucoup. Ouais. Parfois, je suis aussi le lit à 3h comme ça. Je me réveille de 3h à 4h. Je suis seulement là comme ça. Je regarde ma vie. Je me dis, si je meurs la semaine prochaine. Les choses qu'elle fait actuellement, c'est pour plaire aux gens. Ce qu'elle fait actuellement, c'est pour qu'on m'accepte. Et j'ai toujours la question clé. Si je n'avais pas les gens. Que je voulais plaire. qu'est ce que je ferais que serais-je en train de faire maintenant oui oui ils vont commencer à payer les choses oui il faut que tu vois là où ils mettent des choses parce qu'on va arriver là-bas c'est toi qui dois euh, euh, euh, montrer je me suis rendu compte que je peux vivre Et vous savez, l'argent ne se trouve pas dans ce qu'on fait comme tout le monde. Faut Victor, dit, si son avait encore l'opportunité de parler à ces hommes-là, c'est vrai que les gens vont voir 50 ans plus tard, quand leurs choses ont a données. On va dire, ah, si que quand il avait 15 ans, il voulait commencer, les gens aimaient. Quand il avait 25 ans, il voulait commencer, on aimait. Non. Au départ, il a passé au moins 10, 15, 20 ans. Personne ne comprenait là où il partait. Personne. Et Bonjour, bonjour. C'est vrai que je vous montre les lavages. Je vous montre parce que quand tu nais... Hein? Ton étoile là, il y en a parmi vous, vous êtes censé être des ministres, vous êtes censé être des grandes chanteuses, vous êtes censé avoir déjà même 40 livres que vous avez écrits. Vous êtes censé euh, vous, vous, vous, vous carrément aller de pays en pays. Tu sais que tu n'es pas censé être. Et depuis même des années, même seulement ton passeport est dû à faire. Ouais, quand on cherche à soigner les gens, on apprend même à parler là, le français, non? Donc quand tu nais, il y a les jaloux. Vous savez, la jalousie, ça peut aller dans n'importe qui. Elle. Tu peux envoyer ton enfant, tu es en bain, tu es bloqué. Tu prends ton enfant, tu l'envoies chez ta soeur, ta soeur de sang. L'enfant arrive chez ta soeur, ta soeur voit. Chaque personne qui vient chez ta soeur fait ça. Waouh, ta nièce, ta nièce, elle est belle. Ta nièce là, waouh! Regarde, waouh! Quand ta, ta nièce arrive à la fête comme ça, là, elle danse un peu comme ça, c'est seulement elle qu'on farote. Ta sœur voit, ça commence à l'énerver. Je vous dis que la jalousie, c'est quelque chose que ça ne connaît pas la personne. Elle commence à insulter quand ta fille, on, on apprécie un peu ta fille comme ça, là, elle m'offre qu'elle là-bas, elle pisse au Elle qu'elle est belle comme ça, elle, elle est solide. Elle elle aussi de moyenne, seulement avec ses paroles, ta soeur commence à descendre ton enfant, et beaucoup d'entre vous, je sais que c'est ça que vous avez subi dans l'enfance, vos parents vous ont laissé chez des gens, oncle, tante, vous avez marcher de maison en maison, vous avez, bonjour Ira, comment tu vas Vous avez connu beaucoup de mauvaises choses dans les maisons là beaucoup c'est une mauvaise chose que tu ne peux même pas dire à ta mère un jour ta, ta tante rentre comme ça elle est de mauvaise humeur elle t'insulte tu restes comme ça là tu la tu, tu sens comment ces injures entre la, la sorcellerie c'est pas seulement parti chez le marabout hein. elle a de s'assurer qu'elle casse tes rêves qu'elle te tue la vision elle parle comme ça là de 11 ans à 13 ans quand l'enfant reste chez elle. Après, tu es une bonne situation, tu reprends ton enfant. Tu vois, l'enfant est toujours frustré, bizarre. Tu ne comprends pas. Elle connaît peut-être qu'il faut aller lancer la poule pour tous les petits-fils, pour que la vie donne. Elle ne t'appelle pas pour te dire. Elle ne te dit pas. Elle parle, elle lance la poule de ses enfants. Toi, tu restes. Tu vois, ton enfant est bizarre. L'enfant ne le fait qu'échouer. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a la sorcellerie par omission. Pas seulement par acte. Il y, y a même le, le manque d'acte. Bonjour Tatiana, bonjour Nathalie. Tu viens, bonjour. Je ne vous parle pas alors des mamans. J'ai beaucoup de jeunes filles que je reçois ces derniers temps. 28, 26, 30 ans. Ta mère même, même, ta propre maman ticone. Avant, quand tu étais petite, tu avais 5, 7 ans. Elle t'amène, au travail, sur toi. Merci pour les bénédictions, la reine Nathalie. Un beau jour, ta mère dit que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre parler de travail, de lancer la poule du village. J'ai connu beaucoup de, beaucoup de filles, même hier j'ai reçu une fille comme ça ici à Douala. que mamie si faut aller même chercher ou travailler sur toi que ta mère peut faire tu as qui elle dit non maman ne veut plus entendre parler de ça si tu dis que tu, tu abandonnes l'enfant comme ça que l'enfant va faire comment tu vois là j'ai une petite fille comme ça là elle a 23 24 ans elle se bat de son elle fait son lavage au sel la, lavage urine elle vaut aussi ok elle donne un poste orphelin elle essaye Les trucs qu'il y a fait au village, on lui montre. Écoutez, hein, j'ai déjà une, une jeune fille qui est venue hier, que, euh, ma chérie. On t'a mené sur vos villages quand tu étais petite, non Prends la voiture, tu pars dans ton village. Tu connais votre maison, non Arrive dans ton quartier, tu te balades dans deux, trois maisons. Tu demandes que quel est le lieu sacré de notre de notre, de notre coin, de notre village. Quel est le lieu sacré de notre concession Que voilà, je suis la petite fille du grand-père qui était ici. Voilà la tombe de mon grand-père. Oui. Dans votre village, il y aura quelqu'un qui va vous guider. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, les jeunes filles-là, vous êtes bloqués parce que quelqu'un n'a pas fait l'effort de partir, lancer même une petite poule pour toi au village. Allez me prendre un peu la terre de ton village comme ça, là. Te donner que lave-toi avec. Elle vit. tu dis que le bain d'urine avait le sel sang de Jésus, ça t'a terrassé. C'est toi qui es venu hier tu êtes envoyé à, en à l'hôpital eh... <rire> si ça a trouvé les démons dans ton corps tu veux quoi <rire> parfois vous marchez comme ça vous êtes bloqué vous ne savez pas tu marches comme ça tu ne sais pas que tu as les démons dans ton corps qui te bloquent un homme te voit comme ça il dit ma chérie je veux t'aider prends mon numéro tu l'appelles le soin ne décoche plus quand il t'a vu ton étoile, il a qui veut t'aider. Il, il sent que non, je dois aider l'enfant. Si il parle, sa voiture se gâte après toi, la 30 minutes après sa voiture se gâte. Il a même quatre problèmes en une nuit. Quand tu l'appelles dans les soucis, il veut même pas t'entendre. Vous ne connaissez pas les malchances que vous portez sur vous là. Venez tout là, me que vous amusez seulement. Venez me guetter seulement. Vous voyez mon, mon joli visage. Quand tu es là comme ça, quelqu'un quelqu peut avoir une connaissance en France qui cherche une fille qui peut venir faire la, la, la, la nounou pour ses enfants chaque fois qu'il te voit l'esprit lui dit que dis à la fille sinon mais tes démons bloquent toi la fille, toi, la fille là, toi hum. que quelqu'un ne sait pas lever au moins sur toi dit que ok, ouais Amenez même l'enfance au village, on prend même l'eau qui passe dans notre, dans notre concession, là-bas, bon, on la lave avec, nous. On prend même ça pour l'on lance, non. Ces choses marchent aussi, non. Même celle-là, même seulement 3000, on achète le sel, on partage aux gens au village. Un sac de sel, c'est 3000 ou 3500, cents. Même seulement le sel. Comme ça, quand les gens mettent sa saison de nourriture avec comme ça, là, on pense à ton nom. Okay, comme tu allais faire que tes portes continuent de s'ouvrir nathalie si personne n'a fait sur toi hein, lève toi tu peux pas fait toi même arrête d'accuser ta mère tu vois ta mère là, regarde la vie de ta mère tu vois ta mère connaissait ce qu'elle est là où elle est, elle est là les mères qui se retrouvent elle devient la femme du pasteur ou elle devient la bonne femme du pasteur je ne sais même pas dès que tu viens non, non, non, je vais pas entendre ça je vais pas entendre elle a trois filles. Tous les trois filles sont en train de souffrir. Tous les trois filles de ta mère souffrent. Elle ne voit pas. Le ban dirine parfois vient mettre des problèmes dans ta vie. Et si tu abandonnes, tu vas lire Ça vient détecter les mauvais gens qui avaient dans ta vie là. Ça les expose. Je sais que certains d'entre vous, vous, ne comprenez pas comment est-ce qu'un bain. Jésus s'est lavé avec la poule avant que ses portes se sont ouvertes pour qu'il commence au ministère. Si ce n'était pas nécessaire, pourquoi on a dû plonger Jésus dans l'eau? Pourquoi? il y a les rides qu'on le pigeon pas la poule le pigeon il y a d'autres qu'on le pigeon blanc et je vous dis encore les jeunes femmes qui m'écoutent là si votre mère elle peut être morte elle peut être devenue une chrétienne fervente qui ne qui est devenue endormie. Laisse ta mère. Appelle ton oncle même, un oncle qui peut t'indiquer le village. Il va dire que prends la voiture, tu sors au carrefour de, de, de Bangwa. Tu dis que tu montes, tu pars dans la concession de tes temps te, On va t'indiquer. Tu arrives là-bas. Il y a les tombes de tes grands-parents, non C'est là. C'est parce que vous vous associez à un, à un certain niveau où vous dormez. Prendre la voiture pour la loi, c'est 4 500 ou 5 000. Parfois, j'ai pas d'argent, agent, rien d'argent. agent. le téléphone de 300 000 en main. On voit tes ongles, tu fais tes ongles chaque mois 20 000. Moi, moi je ne sais pas moi ce que je peux vous dire. Aussi comme ça la majorité des gens que tu vois leur vie avance les gens la savent se lever pour aller faire leurs choses pour les hommes paresseux généralement quand tu vois un homme c'est chômage, que sa mère derrière lui est fait sa mère et vous les hommes là quand vous, -même, vous, vous dites, oh ma vie est finie, ma mère est morte oh, ma vie, ma mère était mon tout ma mère était mon tout Quand ta mère fait souvent, vois comment elle fait. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes aussi sont tellement simpletons. Je sais pas pourquoi. Tu le vois, il devait déjà être un grand businessman. Il devait déjà avoir l'argent. Il devait déjà. À son niveau, il est là. vu bien jeune homme l'autre jour. Je l'ai consulté. Gael, dès que tu le vois en vidéo comme ça, là, maman. Maman. Une maladie sur lui dès que tu le vois tu dis que euh, euh, n'y quelqu'un de ton village va te montrer comment <coughs> on en fait pour lancer la poule et de il faut tout m'attendre qu'elle vienne te dire vous voulez être une des allez faire les si c'est là ailleurs pardon attendez toujours qu'elle vienne vous dire attendez ne cherchez rien hein. attendez mes vidéos attendez moi tellement paresseux. Je parle de tout la là paresseux comme ça là. Quand le jeune homme m'a envoyé sa photo d'il y a de cela un an et demi, deux ans. Mamma mia. La beauté de ça. Le charisme dans l'enfant. Il a 30 ans. Il dit, « Wanda, on t'a travaillé. » Il dit, Ça fait un an et demi, ça fait deux ans, on a tué sa mère. » vraiment la matière comme ça, la beauté une mère brune comme ça, potelée belle belle elle me, il passe à soi dans sa maison qu'elle elle me met la conçue et qu'elle vivait dedans il dit que les gens qui ont tué ta mère vont te tuer tu es bête elle c'est des chose que vos parents avaient quand ils partent là laisser pardon le, écoutez, on, ta mère construit sa maison. Elle s'est débrouillée à envoyer ses autres enfants en bain. Toi, tu es resté ici, là, à côté d'elle. Et tous les enfants, la matinée, là, sont les, mignons, hein, beaux. Je parle un peu. Tu vois, les enfants, tu vois seulement sa peau comme ça, là, comme s'ils vivaient en bain. Tu portes tes pieds, tu peux, tu peux pas vivre dans la maison, là. On va finir avec toi. Il dit que mes pieds ont gonflé, je ne marche plus, oh, je pars à l'hôpital, on ne voit pas. Je dis que tu crois qu'on va voir quoi? C'est ma mère qui était mon tout, c'est ma mère qui faisait tout. Je vous en prie, ne faites pas le genre que si un jour votre mère meurt dans sa tombe, elle va encore dire que Donc tout ce qu'elle fait pour l'enfant, c'est là. Il ne il connaît même pas ce que de bruit aussi. Merci Maïmouna. Je ne veux pas que les efforts de votre mère soient en vain. Et vous devez arriver à une autre étape où ce n'est pas tout le monde qui va savoir ce que vous faites. Quand vous taguez les gens sur ma page là, je vous avais déjà dit longtemps que créer de faux profils pour me suivre. Parce qu y a chose que y choses que j'ai dit, que quand, que, quand quelqu'un qui t'a bloqué va venir sur ma page, beaucoup me suivent. Hein? Ils n'ont pas liké ma page, mais ils suivent quand ils font les directs, ils peuvent voir, mais ils n'ont pas liké. Donc, il que si tu likes la page, quand tu atterris ma page, tu vas voir que okay, tel, tel de mes amis aime aussi la page je sais. Les gens sont très malins. Ok. Maintenant, quand ils, ils viennent, ils voient le direct, Là, ils regardent que ah, Nathalie a aussi recommandé. Marlène a commenté. Ok. Alors, il dit que Marlène connaît qu'il faut lancer la poule au village. Marlène connaît qu'il faut faire telle chose. Bonjour la reine et la Olga. Certaines choses, ils ne doivent même pas savoir que tu sais. Quand tu arrives devant eux, tu fais comme si tu es bête. Comme si tu es idiot. J'ai des travaux qu'elle fait pour certaines personnes, que quand ils arrivent au pays, ils disent que non, même ma famille ne connaît pas que je suis arrivée. Ils arrivent un pion. Il fallait voir tout ce qu'il a fait. Après, dis il a créé sa famille. Ok, j'arrive demain. Oh bonjour. Hey, ha, ah, comment ça va hey, ah. On t'amène quelque part que viens, on va manger. Quelque chose te dit que je ne peux pas. Quelqu'un prépare, il vient avec. Quelque chose dit que ne mange pas. Tata, je vais venir dormir chez toi. Euh, tu vois, je vais faire tout ça. Ce... Je vais t'accompagner pour tes courses. Tu dis non, je ne peux pas, je ne peux pas. Bonjour le roi Mar Martial. J'ai parlé avec une femme l'autre jour. Elle me disait que son mari est décédé. Elle m'a raconté les circonstances de la mort de son mari. J'ai dit, ton mari, euh, vous me l'avez vous bête. Son père meurt. J'étais au Gabon. C'est une Gabonaise qui m'a raconté l'histoire de son mari. Le père du monsieur meurt. Elle est là au pays. Lui, il est en Europe, un grand médecin, beaucoup d'argent, nanana, ils sont mariés, ils ont un enfant. Mais elle, elle vit en Afrique avec l'enfant, lui, il est en Europe, il travaille. Le père meurt. La famille de la fille connaissait, lui avait dit que vraiment, ta belle famille là, elle vous avez le mari ils s'entendent que tu ne viens pas non. Il dit oui, bébé. 21h il parlait. Le lendemain à 7h, sa belle-sœur appelle. Oui, j'ai parlé avec lui, il arrive. Euh, il m'a dit qu'il va atterrir à... mardi à... à 16h. J'ai parlé avec lui hier, non? Non, non, non, non, il va venir, il va venir. Elle appelle son mari que c'est comment encore. Tu as que tu ne venais pas, non. Non, tu sais, moi, il ne peut pas abandonner la famille. Je suis le seul garçon. Il porte ses pieds, il vient, non. Je crois qu'il a fait une semaine ou 10 jours. Il finit le deuil. C'est quand tu avais ta mère, tu avais tes soeurs, nanana. Après il finit, quand la tête est repartie. Bye bye mon chéri, ma chérie, bye. Il arrive. Quelqu'un qui est dans le corps médical. Trois jours après, on commence à dire qu'il a la tumeur, de quoi c'est fait maladie qui a tué le monsieur là. Un cancer de quelque chose en tout cas. Trois semaines plus tard, le monsieur était mort. Hein. trois weeks. Que le cancer en phase terminale. <rire> ah, on a sorti le, le kung fu de l'acteur ou du chef bandit celui. C'est seulement ses habits qui sont revenus au pays. Ils sont cercueils scellés. Et que j'ai pas compris comment mon mari est mort. Et une jeune femme, elle, tu la vois, dans un pas 35 ans. Attends, on a fini avec le père, on a fini avec le fils. Toi, tu crois que tu es trop con, tu es trop forte, hein? Après, la belle famille a encore appelé qu'il faut venir pour que faire tel rite. Elle a dit que, excusez-moi. <rire> elle n'a jamais passé. Jamais. Le nombre de lavages tu que fait parce qu'elle arrivait elle me dit que même sa famille elle a commencé à faire tellement de lavages sur elle que si on faisait même pas ce qu'elle s'est pas elle là elle, elle est normal les gens n'ont plus peur même leur propre, pour leur propre famille même leur propre gens on ne croit pas que tu es tu es jackboer Car là, il faut écrire sur WhatsApp. Quand il parle de mon bain certains gens m'insultent. Oh, oh, oh. Ceux qui vont faire vont confirmer. personnes pas te faire des choses souvent je me demande que, que, que, que la personne fait comment quand elle arrive je m'aboie il dit que quoi j'ai souvent des gens qui sont venus me tenter que non je veux bloquer la personne si je vais attaquer que oh po, po, po, po, po, po, po. tu t'es trompé d'endroit. je détache les gens je montre comment les gens aussi se libérer mais pardon un jour quelqu'un me contacte oh. moi je veux que ma baïresse qu'elle lise l'heure je veux qu'elle voit le feu elle a fermé mes affaires dans le dans sa maison et ça m'a Et que le gars qui l'énergie du gaz c'est là la... Toi-même tu lui as fait quoi Toi-même tu lui as fait quoi Parce qu'il n'y a qu'un mauvais cœur pour aller vouloir du mal de quelqu'un Et le mauvais cœur de quelqu'un n'apparaît pas seulement comme le bouton sur toi C'est depuis longtemps Toi tu as Jumbum, la méchanceté depuis longtemps Tu es méchant depuis longtemps La justice de Dieu, c'est oh Seigneur, la justice de Dieu. Tout le monde écrit que ça manque un jour, un jour. Écrit que un jour, la justice de Dieu fait que un jour, un jour. La fille que tu avais bloquée, la tombe sur ma vidéo. Un jour, il y a toujours un jour de Dieu. Il y a toujours un jour. Le un jour là que... Donc, tout ce que tu as subi depuis 25 ans là. Quand tu avais 22, 23 ans, tes choses marchaient. Un homme est venu même, il t'a doté, Il est parti. Dès qu'il est parti, on est mort, là, est qu il, qu il est mort, la semaine qui a suivi. Depuis qu'il est mort là jusqu'aujourd'hui, tu as 45 ans. Ta vie, tu ne vois pas le... Tu ne vois pas clair. Il y a toujours un jour. Pour les gens qui s'assessent sur la destinée des autres là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours le un jour de Dieu. Toutes les bénédictions de la personne que tu avais compagnie, que tu as pris pendant 20 ans là. Tu vois, que en 6 mois, sa vie change jusqu'à tu dis que, Il y a une fille qui est venue me voir l'autre jour au Gabon. Elle me dit vente chrétienne, je pars tous les messes du matin à la religieuse catholique. Il oui, oui oui oui oui ok ok ok continue, d'accord. Elle dit, je suis tombée sur vos vidéos vous parlez du bain de sel. J'ai commencé à faire. Après le bain d'urine, j'ai commencé à faire, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie Son euh, le premier le, le jour où elle a fait le bain jour, le premier jour, elle vous a la journée, elle dit il faut qu'elle demande l'argent à telle personne. Elle écrit à 5 personnes, elle demande 5 000. Quelques heures plus tard, on lui a envoyé 25 000, donc 5, 5 000. Toutes les personnes, on lui a envoyé l'argent. Elle dit, que, mais la fait là, c'est pas la blague. Hey. Elle écrit à sa, elle dit à sa copine, que fait Sa copine fait aussi. Le jour où elle commence à part, il y a un boutiquier dans son quartier qui ne lui donnait jamais l'argent, je sais pas trop quoi. Elle arrive là-bas le jour-là. Elle lui dit, donne-moi mon argent que tu me donnes depuis là. Il porte son argent caisse il lui donne. Elle était choquée. Elle écrit à sa copine que on La fait là. Elle a continué son bon continué. Il y a quelqu'un, une de ses connaissances, elle, tu vois, là où tu es là, une fille qu'on va te dit que j'ai une tata en France qui cherche une ménagère. On fait tous tes papiers, tu pars, tout ça là. Elle me dit que, comme elle, que dans quelques jours, là, elle devait passer à l'ambassade. Alors qu'elle était là-bas au Gabon depuis... Il y a des gens au Gabon qui galèrent. Hein. Tu vas voir quelqu'un, il va te dire que je suis ici depuis 8 ans. Je suis là depuis 13 ans alors fait quoi Oui je venais ici parce que je venais pour continuer à partir La il est bloqué bloqué quand ta vie se débloque j'ai une que j'ai fait comme ça j'ai travaillé sur elle en l'espace de trois mois elle a eu trois propositions pour partir à l'étranger trois Je reste on s'est dit que je reste ma cousine qui est à une m'envoie l'argent qui va faire ton passeport j'ai fini de faire le passeport. Mon autre cousin qui est dans tel pays me dit que viens. Mon, mon frère qui est dans tel pays me dit que viens pour mon mariage. Euh, mon autre personne me dit que... Et puis je gagne moi-même la loterie américaine. Waouh. Elle est à quarantaine. Jamais, elle n'a jamais le visa pour aller quelque part. Mais les blocages qu'elle avait... Les enfants de Dieu ne sont pas censés être ridiculisés tout le temps. C'est un truc que moi je sais. C'est que 2023, c'est ce qui vient. Ça fait à six mois que tu fais ton travail, six mois, sept mois. Ma gérie, tu es en train de creuser la fosse. Tu creuses, tu détères, tu creuses, tu détères, tu, tu, tu creuses, tu ne sais pas. Quand tu, fais, tu te dis que wow, je perds seulement mon argent, tu creuses, tu déterres, tu creuses. Tu les jeunes tous les... Depuis six mois, tu as fait combien de jeunes Est-ce que vous savez même que jeûner c'est la grâce de Dieu Il y a les périodes où tu restes comme ça. Tu n'as pas l'envie de, de chercher Dieu. Tu n'as pas l'envie de demander même que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Rien. Tu es là. Regarde-toi depuis le mois de septembre, tu as le jeûné combien de fois déjà Le jeûne, c'est que tu n'avais jamais fait. Dieu t'a donné la grâce. En trois mois, tu as fait le jeûne, c'est deux fois. Donc tu crois que Dieu, Dieu a fermé ses oreilles à tes prières hum? Parce que l'ennemi va parfois venir quand tu es presque arrivé. Menge, comme tu as fait, tu n'as rien vu, non Ne fais plus. Tu as compris, ma chérie Ok D'accord. Ne fais plus, hein. Tu as compris Voilà. Ok, Menge D'accord. Voilà. Tu vois que quand elle te dit, je me suis lavé, un jour, je me suis lavé avec le sel. Oui, ça fait quatre mois. Je dis que vraiment, tu ne connais pas, hein? tu ne connais pas. <rire> J'ai fait le bain d'urine. Oui, en juillet, j'avais fait le bain d'urine. Oui. Elle dit, oh, ma chérie. Ma fille. Tu as 50 blocages sur toi. Tu penses que c'est un bain de pipi qui va venir t'aider. Une fois. Ok. On avait bloqué ton père, on a bloqué ton grand-père, on a bloqué ta grand-mère, on a bloqué ta mère, on a bloqué ton père. Donc toi tu as quatre blocages, toi ou cinq blocages. Tata chou, il faut les 16 découragements. Non? Ouais. Moi vous savez comment il vous supplie sur ma page. Je ne supplie ma... pas ma quelqu'un. Tu ne veux pas faire tu laisses. D'accord, oui. C'est le travail. Se oh? délivrer là, c'est le travail. Fan, tu vas travailler. Tu oh. te lèves à 3 heures, tu fais les prières, tu prends le tu te laves, tu parles. Oh, que tous mes détracteurs qui derrière moi. Que si on m'enterrait n'importe où, qu'on me dét. Wow, wow. Tu vois que quelqu'un fait ça. Toi, tu viens, tu te lèves. À 7 heures, tu fais un petit bain là. Tu attends dans la journée là que je vais voir. Je vais voir. Rien ne se passe si ah, cette toile ne marche pas. C'est pour ça que je vous dites souvent que de liker ma page, de la... quitter sur ma page, de partir, euh... certains vont penser que je suis... C'est pour ça que quand vous venez de connaître ma page, je vous dis toujours ne cherchez pas à me contacter à l'instant imprégnez-vous de ce que je dis imprégnez-vous de ce comment je pense voyez comment je parle écoutez-moi c'est pas tous les jours que mes de vendre mes produits je... Je peux dire que dans 80% de mes vidéos, je ne parle pas des produits que je vends. Je vous conseille toujours. Donc, si tu crois que tu vas en venir, il y, y a des gens qui ne savent pas parce que tu as payé la consultation que tu vas me parler. Paye la consultation. Ne fais pas ton travail spirituel. On ne va jamais se parler. Jamais. Parce que vous avez l'habitude que. C'est toujours une autre personne qui va faire pour vous. C'est la, la paresse spirituelle. Il y a une dame qui, qui est arrivée une fois et me dit, il y a un monsieur qui lui disait que c'est lui qui va jeûner pour elle, c'est lui qui va faire tout. Donc elle, elle ne doit rien faire. sur mes vidéos donc tu peux aussi tu peux aussi faire ça elle commence à jeûner elle dit que maman en 20 ans que je connais que tout il me disait de ne pas jeûner il me disait que c'est lui qui va tout faire pour moi que même c'est lui qui va communiquer avec mes ancêtres c'est lui qui donc yes. là, il se lève comme ça il manque un peu d'argent il a besoin de 5 millions comme ça il crée à la... la famille lui fait peur oui un de tes ancêtres m'a dit qu'il va te, va te tuer va te foudroyer envoie-moi 5 millions je dois parler avec lui pour le calmer là voilà qui panique elle envoie l'argent Tu dis que tu me suis depuis deux ans, c'est maintenant que tu n'as pas sorti. Quand quelqu'un me dit qu'il me suit depuis deux ans même là, je dis que pardon. Ah, ah oui, j'ai bien voyagé à Delhi. Il y a beaucoup de patience. Ça fait cinq ans que j'ai ouvert cette page. Les gens ne comprennent pas. pas trop regarder aujourd'hui parce que j'ai beaucoup à faire. Quand tu ton bon jérine, tu dois mettre du sel dedans, et cela se lave avec le sel qu'on a ces monstrueux. Partagez la vidéo et vous likez continuez de poursuivre vos rêves et puis si vous voulez pas poursuivre vos rêves abandonner hein? <rire> oh my god et moi souvent quelqu'un qui fait genre ouais moi il va abandonner j'ai dit non abandonne ma chérie les t'as tu as compris abandonne ok voilà tu as laissé tomber non tu es content maintenant tu n'as comprendre que si tu ne te lèves pas pour toi, personne ne va se lever pour toi. Personne ne viendra travailler pour toi. Personne ne viendra te soulever. Personne. Quand tu vas comprendre ça, tu es libéré. Tu as fait tes choses une place. Tu ne mets pas quelqu'un dedans que tu pars ou non je pars j'ai mon truc à faire dans telle ville tu prends ton bus tu pars tu finis tu rentres ça ouvre tes portes donc Spencer dit tu viens nous commencer à me suivre tu vois là les résultats ok ça me fait plaisir que tu puisses avoir tes résultats déjà vous savez honnêtement j'aime j'aime travailler avec les gens qui veulent travailler je sais pas j'ai horreur des paresseux ça me quand quelqu'un est paresseux pour moi c'est comme si tu occupes la terre pour rien c'est comme si on, on a dépensé de l'air c'est comme si le cœur qui bat dans ton corps là. je sais pas oui parce que quand tu commences à travailler généralement quand des gens, j'ai des personnes qui généralement les gens qui font bien le travail Allemagne, Suisse deux pays là et aussi certains, certains états des États-Unis. Les personnes qui ont déjà, sans le travail spirituel, ces personnes ont déjà eu une éthique de travail. Ils ont déjà des trucs que non. Est-ce que non, je me lève, je bosse, je cherche mon argent, je, je bosse. Maintenant, qu'elle tombe sur ce que j'enseigne, elle ajoute au travail qu'elle fait déjà. À son éthique de travail et de ne pas abandonner. Pour moi, il y a un monsieur qui est arrivé de l'étranger l'autre jour. on l'a marché à mon bureau, même sept fois. Il l'appelle, je l'ai même bloqué sur WhatsApp. Il arrive au Cameroun, il cherche l'endroit, il vient sur place. Il dit qu'il veut la voir. Je lui dis que je ne veux pas te voir. C'est la septième fois. Je crois que c'est yes, la septième fois qu'il venait. Il me dit que, même si tu m'abandonnes, je ne sais pas moi à qui, à qui je vais partir, mais dedans. Donc voilà, depuis que tu es connu en six mois, voilà comment mes choses ont avancé. Je sais que tu vas encore m'aider. Parce que vous, vous êtes... Vous êtes On est de supplier que viens, viens fais. Et quand te dis que je me lève chaque matin, je me lave avec mon pipi. Je me lève chaque matin, je fais mes déclarations. Donc, assez conscient que ce n'est pas pour moi qui fait. Ce n'est pas pour moi. I donc, care. Tu t'as quoi cette étape là où ta mère doit te supplier Va, va poser tes dents, Viens manger. Ne mange pas. Avec mes enfants la maison, ils blaguent père, Je mets la nourriture. Tu veux tu manges. Ne mange pas, papa. C'est ton ventre, de pas ma part. non. Tu maigres, ça fait quoi Non, ne fais pas le bain des yeux aux enfants. En Faites avec le sel seulement. De rien, Claude Carole. Donc, tu m'as contacté. Tu as fait le... Ok. Ceux qui font bien leur travail spirituel avant d'arriver à moi, ça se ressent. Parce que quand je rentre dans la bataille de, ton, de, ton, de, ta, de ta vie avec toi, il faut que toi-même aussi, tu sois un battant. On se bat ensemble. Mais si tu es le genre que tu attends seulement fasse tout pour toi, ce sera difficile. Ce sera compliqué. Je veux que le matin te laver au sèche chez toi. Je vient le matin, écris ce que tu veux. Je suis arrivé hier, une dame est venue laisser sa dîme. Elle a frappé ses voeux sur deux. Donc, elle a pris l'intercalaire, Elle a pris un format. Elle a accepté de frapper. Tac, tac, tac, tac. Pas écrit à la main. Frapper. C'était dans les moindres détails que pour tel aspect de ma vie, je veux ça. Tel... J'ai regardé comme ça. Je vais filmer, ça vais poster cela. Il dit que ça, c'est This is how you do it. Dès que vous allez avoir une pour quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a les gens qui travaillent pour leur vie. Voilà, J'apporte à la maison du Seigneur ma dîme. Seigneur, pour cette dîme, tu as dit dans Malachi, tu as dit ceci, ceci, ce, ce, cela. Elle écrit jusqu'à... Et je, je, je, Quand il est au comptable m'apporte les, les, les, les offrandes des gens, je j'ouvre pour la dame, je regarde. Je l'appelle, je vais devant lui. Je lui montre. <rire> il dit que c'est comme ça qu'on fait. Il dit, madame, c'est pourquoi? Je lui dis que si tu vois que quelqu'un qui a pris le temps, qui a frappé quelque chose comme ça, tu vois une autre personne... Qui dit, « Seigneur, bénis-moi. » Massime m'a dit, « Bénis-moi. »« Toi-même si tu es Dieu. » Et que tu envoies deux anges. Un ange, tu dis, « Va écouter... Euh, » euh, euh, On va prendre des noms. Audrey. À l'autre ange, tu dis, « Va écouter Yolande. » Audrey dit, « Ange, bénis-moi. » Yolande dit, « Je veux la voiture de 15 millions. »« Je veux le terrain qui est là-bas. »« Je veux qu'on libère ça. »« Les locataires qui sont dans les meubles, là, qui ne veulent pas partir. »« Je dis qu'ils vont partir d'ici le 15 décembre 2022. » Donc tu vas au droit de sortir la liste Tu hum. voyez que si l'ange va exaucer qui Il va, va exaucer les, les deux hein Mais l'autre qui a dit que bénis moi L'ange va te bénir comment mamie Béni son hasard que j'ai la beauté des femmes capricieuses eh. oh ne te dérange même pas ou euh, on ouais, suis capricieuse eh. on ouais, m'avait les clients tu arrives et tu fais un jardin es, tu, tu es humble tu sais ce que tu veux il n'y a pas de problème on va travailler ensemble n'oubliez pas que quand vous venez pour que je vous aide vous portez vos démons votre argent que vous venez me donner là ça porte ces choses eh. Tu viens me donner. Tu vois que c'est pour tes 30 ou tes 50 000 que tu donnes. Je vais porter tes démons de 50 000. Hum? Hum. Jusqu'à toi, même tu n'as pas la volonté sur ça. Donc, vous devez comprendre. Et quand tu fais le bain, tes choses commencent à marcher. Ne crois pas que ça va marcher seul encore après. C'est quelque chose que tu dois toujours fait. Après tu fais encore. Après tu fais. Après tu fais encore. Après tu fais. Tu commences après un mois. Ok, tout va bien déjà, non. Ok, laissons, non. non bon entendeur, Salut. C'est une bonne journée. Oh. Douala me plaît. Eh, hey, Douala. Douala. Regardez-moi, Douala. Regardez. Regardez. 6h30, les gens soient à dehors. Il y yes, a certains pays que je ne nommerai pas. À 9h, les gens sont encore chez eux, dans le lit, on sort pas acheter le pain, on revient encore sur le cochon d'or. Douala, c'est comme Paris, il eh. y a l'action, il y a l'action à Douala, c'est comme Paris. Passez une bonne journée.